Ah, plutôt une faute pour l'MC et il va voir le joueur qui est resté au sol Amri de numéro 8 qui a fait son entrée en seconde période 89 e minute de jeu toujours ce score de 3 buts à 1 pour la GS Aura Aoudou par deux fois en première mi-temps Bakayoko en seconde mi-temps pour la GS Aura et Amarani pour de au rang à la 83e minute de jeu. Pour l'instant, le jeu est arrêté. Et on est pressé d'en finir, hein, du côté des supporters de la geste. Le temps ne passe pas. Voilà, on revoit ici, sur cette action, le but. Et cette sortie hasardeuse du gardien. Alors, Dagoulou, au milieu de terrain. Dagoulou à Aoued à qui a essayé de lancer sur euh, Bourzama. Et s'est coupé par Barbari. Euh, Barbari. C'est remis loin, loin devant par les défenseurs. Et voilà, on ne se parle pas. Belgileli. Ça est, sur le côté. Il l'a vu, La L'appel de balle. Belgileli, la frappe de Belgileli. Et également le bon placement de Dahmen, un tout petit chuillet au-dessus de la barre transversale. On revoit ici l'action à le gardien à qui était bien placé, Dahmen. Et le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel sera octroyé par l'arbitre Zouaoui pour cette fin de match. Elles vont être longues ces 5 minutes pour les 22 acteurs. Elles vont être courtes pour l'MC au rang et très longues pour la GS Saura. Voilà. Que dit l'arbitre Ah, il type le contre Amri Ah, on n'est pas content du côté des supporters contre l'arbitre Zouaoui. Et donc, il donne un coup franc pour l'MC au rang. <rire> et les joueurs qui sont en discussion avec l'entraîneur. Donc Monsieur Chichali, l'entraîneur de la Gestara, voilà. on lui dit non non Monsieur l'entraîneur, il y a faute il y a faute. Et le dernier mot, comme euh, nous le confirmera notre ami Yubi, revient à l'arbitre central Monsieur Zouavi. À ah, le centre s'est détourné et carrément loupé sans dégagement, ne sert et ce sera un colère pour MC Oran. 91e minute de jeu, 3 buts à 1 pour la Gestara. Le corner qui va être reboté par Awed. Euh, corner sortant.